Bonsoir. bonsoir on va terminer la leçon 4 le niveau ou bien le sous niveau sub-level a 1 1 donc on va vous la leçon 4 ensemble on va répondre à, à ces questions après quel on parle de quoi l'écrit la civilisation nous avons la correction de l'évaluation. les exercices de l'évaluation. on va la corriger ensemble. D'accord D'accord. Parfait. On commence par le dialogue 1. Écoutez, je vais lancer le dialogue. Page 34 et 35. Dialogue. Vous connaissez la chanson? Fugue scène 1 le soir du 25 juillet au théâtre du Châtelet Mélissa, tu as vu Florent Non Moi non plus Quelle heure est-il 8h oh Ah oui, c'est bizarre et Florent n'a pas de portable Noémie est arrivée Oui, je suis là Tu as vu Florent après la répétition de 10 heures Oui, à midi on a déjeuné ensemble puis on est allé au jardin des Tuileries et à 4 heures, je suis rentré à la cité. Et Florent, qu'est-ce qu'il a fait Je ne sais pas, il n'est pas venu avec moi. Moi, Sarah, je suis là. Je peux jouer le rôle de Florent. Très bien. Vous avez écouté le dialogue Oui. Parfait. Alors, euh, qui va l'expliquer et qui va le lire Je veux que quelqu'un explique le, dia le dialogue et l'autre lit le dialogue. Euh, je veux lire. D'accord. On t'écoute. Euh, Melissa, tu as vu Florent? Non, moi non plus. Quelle heure est-il? Euh, 8 heures. Ah oui, c'est bizarre. Et Florent n'est pas de portable. Noémie est... est arrivée. Oui, je suis là. Tu as vu Florent? après la répétition de 10 heures oui à midi on a déjeuné ensemble puis euh, on est on est allé au jardin du luxembourg et à 4 heures euh, je suis rentrée à la cité euh, et florent qu'est ce que qu'est ce qu'il a fait je ne sais je ne sais pas Il venu avec moi moi sarah euh, sarah je suis là je peux jouer le, le rôle de florent très bien alors et maintenant c'est qui qui va l'expliquer ou nous l'expliquer très bien, bien. Euh, fa, Luca, elle, a euh, quand même, ma ouais, voilà qu'elle. heure est-il? Est-il ah, voilà. euh, est est euh, 8 h et ça, c'est Ah oui, c'est une. Très là, bien. Ça. Et Florent? Très bien. Et de je suis là Je Je Je il oui. euh, eh, y a exactement. La répétition, il y a le même confirme à Sarahia. Il y a un autre qui est un un après, la révitation de, des heures, euh, bah, de, de, de, de, de, de, de, à de, de, je suis rentré à la cité, à Je suis rentrée à la cité. Je suis rentré chez moi. Donc, La cité, شفنا في الأولا لا سيتي يونيفرسيتي على الاقامه الجامعية. هي رجعة الإقامة لوحدها أنا تو جو سوي اها اها بقى سالوها وفي لغه كي يل اف كيس كي ما تعرفش إلا أه. أه. معيها او ما بيان Très bien. Parfait. Merci. Alors, le dialogue 2 fait transcription. Donc, vous devez écrire le dialogue. On va l'écouter ensemble, essayer de comprendre un peu. Après, vous allez... Juste l'écouter euh, et l'écrire. Page 34, scène 2. Un quart d'heure après. Ah Le voilà Excusez-moi, je suis désolé. J'ai dormi jusqu'à 7h30. Bon. Noémie Ah Le voilà. Elle parle ici de Florence. Peut-être qu'elle l'a à Florent. Il Tout ça, non? Voilà. Le voilà, ça veut dire quoi? Ah, le voilà. Ah, ahou, ahou. très bien. Après, Florent, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est excusé. Excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi, je suis désolé. J'ai dormi jusqu'à 7h30. Là, elle est. J'ai dormi jusqu'à 7h30. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dormi jusqu'à 7h30. J'ai dormi. Voilà. Jusqu'à. Jusqu'à. C'est juste que. Ah. dans la main fait voyelle, mais until. Nam Un tel. N'aime Jusqu'à 7h30. Bon, là, il manque un accent. Des fois, jusqu'à, jusqu'au. À la jusqu Le dialogue 3, c'est aussi une transcription. Après le spectacle au café des philosophes. Félicitations à tous. Ensemble, le dialogue. Ensemble. Page 34, scène 3. Après le spectacle au café des philosophes. Félicitations à tous Florent, tu as été génial Toi aussi, Lucas Et vous tous aussi Bravo Alors, à votre santé À la musique À la danse À l'amour Et à Paris Oh, Champs-Élysées Oh, Champs-Élysées au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit Excusez-moi, j'ai un SMS On a amené le spectacle Au bas du spectacle, ils ont fait le spectacle Félicitations et tout ça Après, ils ont chanté la chanson aux champs élysées vous vous rappelez de, du boulevard ou de l'avenue Champs-Élysées ou non? Vous vous souvenez? Souvenez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire souvenez-vous? Fakrin. le mot souvenir. Vekra. Yannita Bon. C'est quoi les Champs-Élysées? Les Champs-Élysées. Cher, très bien. Bon. Euh, le dialogue hello là. Le soleil. C'est quoi le soleil Très bien. Euh, euh, un midi, un minuit. D'accord. Il n'y a... a pas de mots. Euh, Fiche, quel image de... Si, Lucas. Et vous tous aussi. Bravo. Alors, ah, bon. à votre santé. À votre santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à votre santé C'est quoi la santé C'est euh... ha, Yann a la musique. À la danse. À l'amour. Et à Paris. Au oh, champs-Élysées, Au oh, champs-Élysées, au soleil sous la pluie, à midi ou à minuit. Au soleil et sous la pluie sous la pluie tâche le c'est d'accord au soleil je suis au soleil je suis sous la pluie d'accord Page 35, scène 4. À 5h du matin sur les Champs-Élysées. Il est 5h, Paris s'éveille. Il est 5h et je n'ai pas sommeil. Mélissa, Florent, mardi il y a le casting d'une nouvelle comédie musicale. Vous êtes intéressé Ah oh, oui Et vous, Florent, vous allez continuer le chant Je ne sais pas. J'aime chanter, j'aime jouer, mais j'aime aussi mon école de Fort-de-France, mes copains. Noémie Noémie Maxime Qu'est-ce que tu fais là Tu es arrivé quand en France Très bien, on peut lire le, le dialogue ensemble Alors, il est 5 heures, Paris s'éveille. ça Florent Mardi, il y a le casting euh, d'une nouvelle comédie musicale. Vous êtes intéressé intéressé intéressé, intéressé. intéressé. intéressé. Intéressé. Très bien. Intéressé. Ah oui. Et vous, Florent, vous allez continuer le chant. Euh, je ne sais pas, j'aime chanter, j'aime jouer, euh, mais j'aime aussi mon école de France. Euh, mes copains. Noémie, Noémie. Maxime, qu'est-ce que tu fais, tu fais là euh, Tu es arrivé quand en France Très bien. Donc, la part Donc, moi, il est 5 heures. Paris s'éveille s'éveille, c'est pas euh, comme se réveille se réveille, il y a nom se réveiller, je vais l'écrire d'accord se ré... réveiller se réveiller yassha, to wake up d'accord, un réveil réveil c'est quoi? alarme, ça? alarme Matinée, pour, pour se réveiller. Mais le verbe s'éveiller, c'est autre chose. Il y a des Il y a Il y a Il y a Il y a la partie de Sarah. Ah, Melissa, et tende à la Melissa ou Florent, mardi, le Tuesday, il y a le casting, il y a le casting, il le il y a le il y a il y a le de nouvelle comédie musicale, musical Vous êtes en entrée intéressé? Très bien, mais la lecture 1. l'ouada t C. un Un. Intéressé. Voilà. 1. 1. 1. 1. intéressé très bien 1. et intéressé bordeaux participe passé fi le le Bon, la partie de euh, euh, Sarah encore? Ah. Et vous, Florent? Euh, vous vous dire, oui. Florent? Inter. Vous allez? Inter, vous? Ils sont pas amis. Florent, vous allez continuer le chemin? Je Très bien, très bien. Je ne sais pas, Maroc. J'aime chanter, les hèbes des Iraniens. J'aime jouer, les hèbes des Rabs. Mais j'aime aussi mon école de Fort de France, les hèbes de la France, les hèbes de Fort de France. Mes copains, ils sont en train des hèbes de Fort de Très bien. Fort de France, c'est quoi? Medina, la ville de Fort-de-France. Au Béol de ah. Fort-de-France. Fort-de-France, Martinique. a la France continentale. Je les deux Frances. La France métropolitaine, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, la France. Pardon C'est-à-dire de Marseille ou Lyon. La métroporité y a France d'Europe, qui est Paris. France mais France Mohavzat Zay Martinique, Zay La Réunion, Jézira, Jésirette La Réunion, Il Maurice, Martinique, La Corse. D'accord? Bon, le jeune homme, Noémie, Noémie, après c'est la partie de Noémie. Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es arrivé quand en France? Oui. Euh, Naïmi, Maxime. Uh -huh. euh, alou, uh, e très bien. Alors, donc, on répond aux questions. Donc, la scène 1, quel est le problème? Quel est le problème de la scène 1? Très bien. Compréhension. Et simulation. Donc, le dialogue fait une partie de compréhension. Donc, le problème, c'est il ne trouve pas Florent. Racontez la journée de Noémie. Alors, c'était quoi la journée de Noémie à midi, elle, a, euh, elle a déjeuné. Déjeuné. Avec Florent. Avec Florent à midi. Puis, then, elle est allée. Elle n'est pas allée seule. Elle est allée avec Florent, c'est ça? Oui. Mais on ne peut pas dire. Ah, on peut pas dire elle a déjeuné avec Florent à midi. Elle est allée avec Florent au jardin. Alors on dit quoi? Pour qu'on ne répète pas. Il. Voilà. Il avec Voilà, il ah. sent. Oui? Il sent. Allez. Allez, le passé composé. Ils sent aller au jardin de Luxembourg. Le S1 avec être. Le participe passé s'accorde. Ils sont allés. Florent avec F majuscule. Parce que c'est un nom propre. Un nom propre. Après, elle a déjeuné avec Florent à midi. Ils sont allés au jardin de Luxembourg. Qu'est-ce qu'elle a fait après? Et à quatre heures, uh -huh. elle a rentrée. 4 heures, 4 heures. Elle est oui, rentrée. On écrit euh, comment rentrer. Euh, avec E, Tania. Très bien. Parce que c'est elle. Oh. Elle est rentrée à la cité. En français, on dit comment on adhère à Je suis rentrée chez moi. Euh, un, un. Très bien, mais je suis rentré chez moi. La dharhalt, already. Oh, présent. Je, vais... hein? je rentre chez moi. Je rentre chez moi. À rentrer chez soi. soit aller à se parler. Le verbe à l'infinitif Stable le s. Là, se parler. Chez soi, chez moi, chez toi, chez lui, chez vous. D'accord, mais en général, c'est chez soi. Et La troisième question. Imaginez la journée complète de Florent. Yalla. On va imaginer Bad, les Noemi euh, noemi à la cité. Florent, qu'est-ce qu'il a fait? Ayzin, two actions, deux actions à On a la traduction. Ah, il y a, une, y a la question. Non, non, non. La question, imaginez la journée complète de Florent. Je ne sais pas si Florent a fait. Après Noémie est rentrée à la cité, on ne sait pas ce que Florent a fait. On va imaginer. D'accord. Il est rentrer chez lui. Oui. En général, on dit chez soi. Rentrer chez soi. Vous allez se rappeler. Il est rentré chez lui. Il oui. a oui. euh, Badekida ensuite. D'accord Il est rentré chez lui. Virgule. Ensuite. Il a dormi. Il a dormi. D'accord. Jusqu'à. Jusqu'à très bien. 7h30. 7h30. 7h30. D'accord. Vous allez traduire ça. Bad bon raté comme le fait le verbe à l'infinitif c'est rejoindre d'accord rejoindre exemple je rejoins ma famille qui est en france Quelqu'un qui vous rejoint. D'accord Ça, c'est le verbe rejoindre. C'est quoi le verbe joindre Joindre, J'ai essayé de te joindre. I try to reach you par téléphone, d'accord? D'accord. joint joignable, adjectif, reachable. D'accord, joignable. Et injoignable. Exemple en téléphone. Et injoignable. Your phone is unreachable. Claire? Yeah, Claire. Parfait. Joindre, il est à l'asdécao. Participe passé, c'est joint. D'accord? C'est un homme, mais il va rejoindre. Rejoindre. Sorry. Rejoindre. Il a dormi jusqu'à 7h30. Il a Il a dormi théâtre. Il a fait théâtre. Il Il a fait théâtre. Il Oh, okay. Allez, okay. venir, rentrer, sortir. al nous rejoindre Donc, c'est à voir. Très bien. Alors, il est rentré chez lui. Ensuite, il a dormi jusqu'à 7h30. Tacha euh, ou alors, on essaye. C'est pas grave. dîner, rejoindre et rejoint. Participer. C Le possession. Matassa, Mon temps sans. l'heure et l'heure avec s ». Les verbes prennent oh. être ou avoir Être. Très bien. Donc le raisin lou se réveiller, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Il alors. Ensuite il a dormi jusqu'à 7h30. Après qu'il s'est réveillé, Bad faire Après qu'il s'est réveillé. Il a il hein? a راح ينضم إلى اصدقائه تعشى وانضم الى اصدقائه يلا يلا تعشى يلا ديني يلا ديني ديني إيه؟ ممكن أقول أبوار ايل إل ممكن ما نقولوهاش بس افوار لازم نعيدوه داكور ايل ايل مش هنقولها يعني سيون بارل كوريكتومون مش حنعيدها بس لازم عشان هو Très bien, c'est copains, Au théâtre. Oh, entre et copain et ami. fiche, c'est dire, c'est dire. Oh. Synonyms. Il y a un collègue, il un mais... oh. copain ami. Il y a un Donc, on a un ami, un copain, Pot pote, copain copine, ami et ami avec eux, d'accord? pote, ma pote ou mon pote, euh, féminin et masculin. Ça c'est euh, langage familier. C'est copain, c'est à la possession. Après, elle chante que parce qu'on dit après que, après qu'il a mangé maintenant, après que. D'accord. Après que, madan. Alors, moi aussi et moi non plus. On a vu, chef l'a Moi non plus. Moi aussi la menkounou metefrine ma waheb. Ah, mitou. Moi aussi. La menkoun sous elle, négative. Waheb, il confirme haga négative. C'est moi non plus. Bon, j'aime la musique. Moi aussi. Et Marie et Pierre, elles aussi. Et lui aussi. Je n'aime pas le rap. Il confirme haja négatif. Moi non plus. C'est ça, moi non plus. Et Marie et Pierre, elles non plus. Et lui non plus. D'accord. C'est clair la partie, moi aussi et moi non plus? Oui. Le son, rythme, intonation. Le rythme et l'enchaînement. Horaire. 8 heures. midi, 2 heures. 6 heures, 8h30, 6h30, 1h30, 4h30, donc 4h30. De 7h à 15h, de 8h à 16h, là j'ai besoin de vous écouter lire. Je l'enchaînement et le rythme. Qui veut commencer? Je vais commencer. Ouais, on t'écoute. 8 euh, heures, midi, Très bien. Très deux bien. heures, 6 euh, heures, 8 h 30, 6 heures 30, 1 heure et demie, 4 euh, heures et demie. 4 heures. 4 heures et demie. De 7 heures à, à, à 15 heures. De 8 heures à à 16h. Très bien. 8h midi, 2h, 6h, 8h30. Oui. 6h30, 1h et, et demi, 4h heures, 4 heures et demie de 7h à 15h, de 8h à 16h. Très bien. Très bien, Luc. Alors, l'enchaînement avec T et N. Donc, Donc, il a un grand aéroport. Le nous l'enchaînement. Un grand aéroport. On ne va pas dire un grand, un grand aéroport. Un grand aéroport. Un grand avion. Donc, un grand avion. Donc, Ça devient T. D'accord un petit hôtel, une petite île, une petite île, une petite île, en Indonésie, avec un ami, avec une amie, un bon accueil, une excellente année, une excellente année, la madame nous l'enchaînement, une excellente année. L'E. Une excellente année. Un grand avion. J'ai un grand avion. Un petit hôtel. Une petite île. En Indonésie. Avec un ami, avec une amie, un bon accueil, une excellente année. Qui va nous lire le... les phrases, les quatre phrases, avec une bonne prononciation Oui. Uhum. Mais alors Oui. Qui veut lire y -il Moi Très bien. On t'écoute. Un grand de, un, un grand aéroport. Non. Un prononce pas le T. Avion. Un grand aéroport. Un grand aéroport. Très bien. Ça Un grand avion. Un grand avion. Un petit hôtel. Un petit hôtel. Une petite île. Un petit hôtel. Très bien. Une petite un indonésien. Un indonésien. Avec en, un... Oui. En... En... Indonésie. Indonésie. Indonésie. Indonésie. Indonésie. Très bien. En Indonésie. En Indonésie. Très bien. Parfait. Avec un ami. Très bien. Avec une amie. Un bon accueil. Une excellente année. Très bien. Surtout accueil. maintenant. Accueil. Très bien. Alors. Yanni, accueil. Ah, euh, l'accueil ou ah. l'estirbelle? Je la réception. Alors. Uh, Melina, uh, c'est une fille, d'accord? Uh, tu le journal quotidien. On appelle ça le journal quotidien. Uh, je ne sais pas pour vous, mais je suis sûr que tu as dit tu as dit que tu as dit que c'est quoi quotidien? Daily, ah. Daily? Daily, non? Daily. Daily. Oh. Quotid... Yani. Oh. Oh. C'est ça, ça? Daily. Quotidien, quotidien, c'est l'adjectif. L'adverbe quotidiennement. Ça, C'est l'adverbe, Et ça c'est Yomi. Adjectif. Algérie d'al-yaoumiya, ouhina, yaoumiyan, an-abam al-haga. Exemple, je, je euh, cours quotidiennement. Yann yaoumiyan bagri. I run every day. D'accord? Je cours. C'est le verbe courir. Courir, to run. Marcher, c'est quoi marcher? To walk. To walk. Je, ouais. Courir, marcher. D'accord, boire. Et mange, manger? To eat. To eat. C'est très connu. C'est le basic. Donc, quotidiennement, il y a un Exemple, je cours quotidiennement. Quotidien, c'est l'adjectif. Il y a Yaomi Jérida, journal quotidien. Bon, ça c'est le journal quotidien de Mélina. Alors, le dimanche 7 septembre, 19h, je suis en France, à Grenoble. Je vais faire un stage de six mois chez ST électronique et j'ai décidé d'écrire mon journal en français. J'habite au 38 boulevard Gambetta dans l'appartement d'un copain grec parti en vacances aux états unis C'est dans le centre de la ville. On voit les montagnes, c'est super. Je suis en France, à Grenoble, à la França-Fille Grenoble, Medina-Francia. Je vais faire un stage de six mois, un stage de six mois, chez ST Electronics, cest ST Electronics et j'ai décidé d'écrire mon journal en français. « journal en français. J'habite au 38 boulevard Gambetta, dans l'appartement d'un copain grec, c'est-à-dire younani, grec. Parti en vacances, li fi fi C'est dans le centre de la ville, On va les montagnes, ben C'est super. Alors, est-ce que tu peux nous lire cette partie, donc ce qu'elle a écrit le lundi 8 septembre à 20h, et nous l'expliquer? Ah, d'accord. Euh, première, je... Euh... Euh, ils sont sympas. J'ai vu le directeur et Delphin, Delphine, euh, une fille Delphine, euh, une fille dynamique. Euh, je vais tra travailler avec elle. J'ai des problèmes en français. Je ne comprends pas tout, euh, tout et j'ai peu de parler. But première premier je le journier, le le jour, journée journier, ah, euh, euh, euh, j'ai vu le directeur euh, j'ai le directeur, euh, vu le directeur et Delphine ah, oui, directeur yani le, le directeur c'est pas le Moudira. Directrice ah, et directeur. On va noter ça. D'accord? Directeur. La directrice. Le directeur et la directrice. D'accord? Il y a yani Moudira. Ah, Moudira, directeur. Directrice Moudira acteurs oh, et actrices. Ah, chef a le Elle est dynamique, Ah, dynamique, Noshita. Très Dynamic. bien. Je vais travailler avec elle. travailler avec Je vais travailler avec elle un en français et eh, n'est pas qu'il n'y a pas problème très bien mais et euh, j'ai peur de parler j'ai peur de parler avoir peur ya yeah, to be afraid ah. la peur ou la perdu La peur, ou elle chauffe, afraid. Avoir peur. To be afraid. la chauffe la Yani. Elle est chauffe. Elle est chauffe. Elle est chauffe. Elle est chauffe. Elle est D'accord. Parfait. Alors, 9 septembre à 19h. Euh, oui. Mardi, 9 septembre euh, à 19h. Aujourd'hui, j'ai parlé à un voisin. Il est du nord de la France et adore la grille. Il s'appelle Elodé. Donc, euh, la, la censure. Euh, vous voyez C'est l'ascenseur. L'ascenseur. Très bien. Euh, J'ai rencontré une euh, type pas mal, mais bizarre. Oh, oh. Euh, elle n'a pas dit tout mieux. Je vais demander euh, qui c'est euh, Qui c'est Très bien. L'explication? Euh, Aujourd'hui, euh, je parlais euh, à euh, euh, elle, euh, elle est de nous, France. très bien très حد يعني مش حد. لكن حد حد هو انتي pas mal حد كده مش عارفينه يعني حد بس بتتكلم عن ولد كده عشان قلت بعدين اني اقا اه اه دير. سي دير. دي. اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه le passé composé. Ah, okay. Très bien, mais je vois laquelle moi. Très bien. Euh, je vais demander. Il le dit, Minhoa. Minhoa, qui c'est? Très bien. Très bien. Alors, jeudi 11 septembre à 1h du matin. Je me suis inscrite à une école de langue pour travailler mon français. J'ai eu mon premier cours. Je suis rentré à 10 heures, fatigué. Je suis allé sur Internet et j'ai chatté jusqu'à minuit. J'adore parler avec Tom. Il connaît le monde entier. Bon, je vous laisse m'expliquer, s'il vous plaît. Oui. Euh, je me suis inscrit. <t 'en> ah, ah, Inscrite ou ouais, le participe passé fait inscrit inscription. Aïe, ou c'est inscription. C'est gueulette inscription. Inscrit sans Et elle, je me suis inscrit. Là où l'a fait à l'inscrire, le passé composé, hanamlo Mitel, j'en ai fait à s'inscrire. On a sal formé être, d'accord Donc moi, je me suis, je me suis inscrit, d'accord Je me suis inscrit. Là où me, je suis inscrit, je suis inscrit, ça c'est Anna segal. Alors nafsi? Mm -hmm. Je me suis inscrit. Alors suis hina me tiki habl awal. On est d'accord. Tu t'es inscrit. Tu t'es inscrit. Bardu t'hina acha apostrophe parce que fille voyelle. Alors elle, je me suis inscrite. Après. Je me suis inscrite à une école de langue. Très bien. Travailler mon français. Très bien. Très bien. Bon, la partie 2 à 10 h veux dire, je suis allé sur Internet. et j'ai chaté jusqu'à une Je veux Jusqu'à minute, Jusqu'à. Jusqu'à, jusqu'à oui. Le mot les bat jusqu'à, c'est quoi? Mm, minuit. Oh, oh, <rire> minuit. Je sais pas. Minuit. Y le. monde entier il y a en le monde. Très bien. Il Le monde entier. Mélina rencontre un voisin il pose des questions. Répondez pour Mélina. nous le voisin a là Vous habitez ici tu connais la réponse de Milena Oui. Oui, très bien. Euh, vous êtes française Non. Je ne suis pas française. Oui, je ne suis pas française. Je suis grec. Je suis grec. Alors, voilà. Vous, vous, euh, D'où vous venez vous, Je viens de. El Beled, c'est quoi Yunen Grec. La Grèce. Grèce. Oui. qu'est ce que vous faites à grenoble il a fait grenoble le paragraphe je vais faire un stage de six mois chez vous voyez voilà elle fait un stage un internship, un stage vous parlez bien français allez non je ne comprends. Je ne comprends pas tout. Il y a je parle un peu. Je ne comprends pas tout. J'ai un peu peur de parler. Rafa etkalem, je suis. Bon, par rapport à la civilisation, rythme de vie, rythme de la vie. Le journal de travail, les français, généralement, je tire les 50 heures, 7 heures par jour, par semaine. D'accord? cinq semaines de vacances par an, y'a ni, k'tir, un mois ou ou une semaine, ils ont du travail de à 16h, après ils vont faire leur matinée de cours, de 13h30 à 16h30. ça c'est la journée année yani, typique de travail, typical day. L'année scolaire, il y a des zones, c'est quoi zone A Hanna les zones, euh, mis par zones, par exemple Paris, Lyon, la zone A, le la zone B, la la zone C. D'accord? Zon. Euh, les vacances, anhum, uh, clear. La rentrée, le 3 septembre. Après, il prend les vacances de la Toussaint. Après, les vacances de Noël. Les vacances d'hiver, les vacances de printemps, les vacances d'été. Donc il y a beaucoup de vacances qui passent. Vous voyez? En général, bon, c'est quoi la boutique? Mahal, supermarché, supermarket. Et la poste, et les horaires d'ouverture. نسبة للمحلات جنرال ما يفتحون الساعة 12 إلى الساعة 7 ما فيش في الليل الساعة 12 وحدة السوبر ماركت شيء برضو من الساعة 9 إلى الساعة 11 uh, 8. وفي الويكенд حتى الساعة 9 ما يسهروش كثير الفرنسيين uh, في الليل يعني بيناموا لا باست من الساعة 8 إلى الساعة 7 وسام من الساعة 8 إلى الساعة 12 ساسى جنرال ماو quelques informations donc, ce qui nous reste, c'est l'évaluation. Euh, je vous laisse donc réfléchir et résoudre toutes les, tous les exercices donc de 1 à 12. Voilà, c'est à le et la prochaine séance. Donc, je vous dis à samedi. À part si vous avez d'autres questions, c'est bon, il n'y a pas de questions, tout est clair. Bon, Claire, oui. Très bien. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie pour votre effort. Donc, euh, je vous dis à samedi. Merci. Je vous en prie, à samedi, au revoir.